Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce petit Halo Culture. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur un commentaire qui apparaît depuis quelques temps sur la chaîne. Comment Atriox a-t-il réussi à quitter l'Arche En effet, si on se remet dans le contexte, on découvre le personnage de Atriox et également les parias dans le jeu Halo Wars 2. Et c'est vers ce jeu qu'il faut notamment se tourner pour comprendre ce qu'il s'est passé. En mars 2559, après 28 ans de dérive suite aux événements de Halo Wars, premier du nom, l'équipage de l'UNSC Spirit of Fire est réveillé par une procédure automatique de l'IA du vaisseau Serena, qui s'est elle-même autodétruite en 2537. Sans IA, le capitaine Cutter et le professeur Anders découvrent qu'ils se trouvent au-dessus d'une structure inconnue en dehors de la Voie lactée, vers laquelle ils ont été transportés depuis le sous-espace. Le vaisseau capte une transmission de l'UNSC et déploie des équipes pour en chercher la source. Les Spartans 2 de la Red Team, Jérôme 092, Alice 130 et Douglas 042, découvrent ainsi un avant-poste scientifique, dévasté, où ils trouvent Lia Isabelle. Avant de pouvoir obtenir des informations, l'équipage est attaqué par un guerrier brut qui parvient à les mettre en fuite et à blesser grièvement Douglas. A l'extérieur, les Spartans découvrent qu'ils sont encerclés par ce qui semble être des Covenant et sont évacués in extremis, Alice restant en arrière pour couvrir leur retraite. Une fois Isabelle à bord, elle indique qu'ils se trouvent sur l'Arche et que la guerre humain contre Covenant est terminée et que les forces ennemies en présence sont les Paria, un groupe sous le contrôle de la brute Atriox. Les humains découvriront que les Parias contrôlent le réseau de portails de l'installation, facilitant grandement leur déplacement sur l'Arche. Au terme d'une vaste opération, l'UNSC parvient à détruire le nœud de contrôle central du réseau Paria. Atriox contre-attaque alors directement en visant le Spirit avec son propre vaisseau, l'Enduric Conviction. Le Spirit of Fire n'étant pas assez puissant pour venir à bout de l'Enduric Conviction, Isabelle met au point un plan pour exploiter les défenses de l'Arche. Elle est transportée à bord du vaisseau ennemi par le Spartan Jérôme, qui l'intègre dans le système du vaisseau. Isabelle force l'activation du rayon vitrifiant du vaisseau, détruisant les forces paria à proximité, transperçant les couches supérieures de l'arche et déclenchant ainsi une réaction défensive des Sentinelles, qui sectionne le vaisseau en deux dans une attaque suicide massive. Nous assistons donc au sein de Wars 2 à la perte du vaisseau de Atriox, le seul appareil capable de voyager dans le sous-espace. Atriox sera donc bel et bien bloqué sur l'Arche à compter de ce moment. Mais il n'aura d'autre souhait que de parvenir à quitter l'installation Forerunner pour retrouver sa flotte. L'extension de Halo Wars 2, Operation Spearbreaker, nous apprend que Atriox a missionné son lieutenant Colony de prendre le contrôle d'un vaisseau Forerunner pour quitter l'Arche. Mais une nouvelle fois, le capitaine Cutter et l'équipage de son vaisseau, le Spirit of Fire, interviennent pour les en empêcher. Finalement, Atriox arrivera à ses fins et quittera l'Arche. La réponse nous est donnée dans le livre Shadow of Reach où pour une mission orchestrée par Lonnie, la Blue Team commandée par le Spartan 117 retourne sur Reach et assiste au retour impuissant d'Atriox qui est parvenu à utiliser un portail semblable à celui trouvé sur Terre reliant l'Arche à la planète Reach. De retour dans la galaxie et auprès du reste de sa flotte, nous retrouverons finalement Atriox au sein de la campagne de Halo Infinite à bord de l'Infinity qui ne résistera pas à l'attaque Paria. De nombreux petits éléments se sont glissés dans les derniers romans, nous vous avons proposé une vidéo juste avant Halo Infinite avec 5 points pouvant être importants pour la compréhension de Halo Infinite ou de sa suite. Je vous laisse, si vous le désirez, voir cette vidéo en cliquant sur la fiche en haut de votre écran. J'espère que cette vidéo vous aura plu, comme ce retour sur Halo Wars 2, jeu très apprécié par les joueurs de Halo N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ces événements, mais aussi à demander d'autres sujets de Halo Culture. On les mettra sur la liste des sujets à traiter en priorité. Bien sûr, en attendant les prochaines vidéos, vous pouvez vous rendre sur le wiki Halo et découvrir tout ce qu'il y a à savoir sur l'univers de Halo. On se retrouve très bientôt, prenez soin de vous, et vive Halo